Salut à tous les amis, bienvenue sur euh, Naughty Dog Mag pour l'avant-dernier débat. Ce sera bel et bien du dernier épisode, mais euh, on, va, euh, on, va, on va faire durer le plaisir la semaine prochaine avec un débat général sur ce que l'on a pensé de cette saison 1. Mais là en attendant, ce, oui, cette semaine, cette semaine, on est la semaine, cette semaine, ça va être euh, le retour, le débat, le traditionnel débat, comme toutes les semaines, sur ce qu'on a pensé bah, de cet épisode 9, le dernier. Euh, de la saison et je suis comme à chaque fois avec la Dream Team, elle est là, on a Axel de chez PlayStation Inside. Comment ça va Axel Ah très bien, très bien, surtout avec euh, cette belle conclusion, bonne conclusion plutôt. Cette bonne conclusion, C'est euh, nickel, nickel mm -hmm. bon, on va en parler. On est également avec Linou, Linosaur qui comme à chaque fois je le rappelle, n'a hein, jamais joué, donc elle a découvert cette saison 1, ce premier jeu, parce qu'on voit effectivement là, la saison 1 euh, traiter du premier jeu. Comment ça va Linou ça va, un petit peu triste que ce soit terminé, là. J'ai pas reçu le, le, le message en pleurs, donc ça veut dire que ça va, ça t'a pas trop traumatisé cette semaine En vrai, si, beaucoup, mais j'étais. on en parlera après, j'ai eu un sentiment très bizarre. Ok, <rire> ben on va en parler. Donc du coup, forcément, mon acolyte, Emma de chez Naughty Dog, la rédactrice en chef adjoint Comment ça va, Emma Ça va, super. Bah ben, écoute, un petit peu triste quand même, que ce soit le, le dernier épisode, c'était bien sympa. Et puis quel épisode, hein On en reparlera, mais euh, j'ai adoré, quoi. Eh ben, écoutez, que écoutez, on s'y attendait bien sûr, mais voilà. Eh bien, écoutez, on va en parler directement sur, comme à chaque fois, vous le savez, c'est le début, c'est la petite tradition, sur le sentiment, le sentiment global et général de, de, de cet épisode. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Et, et j'en profite pour vous dire que euh, la critique est disponible. Alors, depuis quelques minutes seulement, je suis désolé ce week-end, ceux qui ont suivi, j'étais un événement caritatif. La vidéo était prête, etc., depuis déjà pas mal de temps, mais j'ai complètement oublié. Euh, j'étais persuadé qu'elle était planifiée en fait et elle n'était pas planifiée et euh, comme l'événement s'est terminé euh, dimanche soir à 21h, après on a fait le rangement, la soirée, euh, moi j'avais mon... toute la journée, la... hier j'étais dans le train et en fait j'ai découvert juste là à 18h en fait quand je préparais l'émission, euh, je me suis dit putain mais euh, j'ai pas regardé un peu les retours et je me suis dit ah, mais il n'y a pas de vidéo euh, donc je suis désolé et j'ai vu il y en a deux 3 personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire comment ça se fait que la vidéo est en ligne Je suis désolé, elle est actuellement en ligne, comme ça c'est double plaisir Vous allez enchaîner avec ma critique d'un quart d'heure plus ce débat là Donc je suis désolé mais en tout cas voilà, euh, comme je l'ai dit également il y aura une critique générale qui arrivera en fin de semaine sur cette saison 1 Et la semaine prochaine on fera un débat général sur cette saison 1 Et il y aura peut-être d'autres surprises qui arriveront plus tard Mais on commence directement par votre sentiment général de... De, de l'épisode 9, on va commencer par toi Linou, qu'est-ce que tu en as pensé de cet épisode 9 Un peu trop court, euh, j'ai vraiment vraiment adoré cet épisode euh, On nous a emmené, euh, enfin on, les néophytes, on nous a emmené dans un endroit où on ne pensait pas aller euh, Un peu choqué aussi, triste, ému Et ce cliffhanger on en reparlera mais euh, moi là je ne peux pas attendre, deux ans c'est pas possible <rire> Ça va être très très compliqué euh, Même ressenti de ton côté Axel Ouais, ouais, ouais, c'est une bonne conclusion. J'ai un peu peur de la durée de l'épisode quand j'ai appris. Et euh, finalement, euh, je trouve qu'ils sont bien débrouillés en si peu de temps. Ok, très bien. Ça, on rappelle, hein, 38 minutes, 42 minutes euh, génériques compris, donc c'est euh, assez, euh, assez rapide. Toi, Emma, quel sentiment euh, global sur cet épisode oh, ça, Comme l'a dit Axel, ça résume très bien, euh, ça, très bien le final de, de la série. Et euh, moi, bah, direct, quand ça commence, dès l'introduction, je me suis dit, allez, on nous emmène sur un terrain. Je pense que je vais verser quelques larmes, mais... Euh, ouais, un des, je pense qu'il fait partie de mes top. Hein. Clairement, un de mes top épisodes. Ouais. Et euh, eh ben... On, aime on va commencer directement. Hein. Moi aussi, vous l'avez vu, euh, je l'ai dit dans ma critique, il fait partie de mes top 3. Épisode 3, 6, 9, ce sont mes, mes top épisodes. On... Nous, on en discutera lors du débat la semaine prochaine. En général où on fera chacun notre top etc on, on dira un peu euh, l'épisode qu'on a préféré euh, et ce les moments qu'on a préféré euh, pour ce qui est euh, bah de cet épisode on commence directement l'introduction avec la génialissime ashley johnson ashley johnson qui est donc la ellie de the last of us partie 1 et partie 2 donc là on retrouve la voix exceptionnelle d'Adeline chetai euh, qui est donc la voix française euh, d'Elie et qui euh, je crois qu'on qu qu aime tous beaucoup euh, donc on découvre cette introduction et en fait on découvre ce que l'on n'a pas dans le jeu vidéo en fait la naissance d'Elie ça on l'a absolument pas dans le jeu on n'a jamais dans le jeu jamais on voit la maman d'Elie jamais on voit la relation entre Anna et Marlène on voit tout ça on ne sait pas en fait on ne voit pas la, la transmission du couteau on ne voit absolument rien donc là c'est vraiment une nouveauté pour, pour tout le monde euh, c'est des choses qui avaient été un petit peu abor abordées dans The Last of Us American Dream, la, la, le comics qui était sorti à, à part, mais jamais dans, dans le jeu. Donc on découvre un petit peu tout cela. On va commencer par toi, Emma. Qu'est-ce que tu as pensé de cette introduction Pépite, chef-d'oeuvre, je ne sais pas, euh, quels adjectifs euh, incroyables. Euh, et puis surtout, on apprend euh, comment Ellie elle, elle est devenue du coup immunisée. Mmh. Et ça, c'est vraiment un des points que j'apprends. Un, de... un mensonge de Anna. Un mensonge de Anna. Et... C'est un mensonge de Hannah hein, qui dit à, à Marlène, j'ai coupé le cordon avant d'être mordue alors que pas du tout, euh, mensonge, ok, donc je te laisse poursuivre. Et, euh, et ouais, non, dès que la série a été annoncée, euh, malgré euh, il y a des points que je voulais vraiment voir, des points qui n'ont pas été abordés dans les jeux et que je, je voulais ma réponse. Et j'ai eu ma réponse au bout du dernier épisode et puis euh, euh, Ashley Johnson, quoi. que ce soit en série ou dans le jeu, des euh, ah frissons, des frissons, puis... La scène avec Marlène, non non c'est incroyable c'est je pense que moi j'ai beaucoup aimé dans la série ce système d'introduction d'épisodes on ne trouve pas dans tous les épisodes mmh. mais euh, c'était vraiment chouette de... de retrouver ce système dans dans l'épisode 9 ouais. surtout comme ça quoi un shader un shader une pépite et puis oui euh, ashley johnson la reine quoi la reine euh, c'est parce qu'on la présente même fin... <rire> Non, on peut pas. C'est voilà. Et des, des, des frissons de, de bout en bout. Euh, là, cette fois, on va commencer par les gamers. Hein, parce que nous, justement, ça, c'est vraiment un truc qu'on n'a pas vu. Axel, pareil. Qu'est-ce que tu penses de cette introduction Alors, pour le coup, euh, j'ai deux sentiments différents. J'ai le sentiment de joueur du jeu qui me dit Mais euh, qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir pourquoi Ellie est immunisée Et justement, en tant que spectateur de la série, de dire que euh, bah, c'est plutôt une bonne scène et un euh, ajout scénaristique plutôt bienvenu. Mmh. Donc. Euh, et puis surtout, après, j'ai aussi le côté de ça fait plaisir de voir Ashley Johnson au cinéma parce que, enfin, jouer la comédie euh, dans une série ou dans un film, parce que moi la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans Ce que veulent les femmes avec Bill Gibson, donc ça remonte à il y a très très longtemps. Et puis je crois qu'elle a pas une grande carrière d'actrice, donc euh, c'était un plaisir aussi de la retrouver quoi. Euh, elle a fait une série euh, il y a pas longtemps. Comment elle s'appelle euh... Elle a fait une série qui a plutôt bien marché, il me semble aux, aux États-Unis notamment, mais je me rappelle plus. Ah. Euh... Je, je pourrais pas de sortir son nom mais c'est vrai que ça fait plaisir après moi j'étais quand même en, comment dire curieux de savoir en fait comment Ellie s'était fait immuniser et comment l'origine en fait et ça c'est que j'ai bien aimé c'est que c'est beaucoup plus dé détaillé on en reparlera aussi pour le vaccin euh, le, le remède qui est beaucoup plus détaillé que dans le jeu en fait j'ai beaucoup aimé ces passages où il détaille plus les choses on, on y reviendra ouais. forcément et justement c'est très important parce que ça a plus d'impact sur le choix de marlène aussi euh, donc c'était ouais. très important aussi qu'il nous, qu nous mette cette introduction. Toi Linou, qu'est-ce que tu as pensé de cette introduction Quel a été ton ressenti au début quand tu vois cette personne et tout Tu te dis oh qu'est-ce qui nous emmène Est-ce que tu as reconnu aussi Marlène ou pas Dis-nous tout. Euh, bah, du coup, déjà, euh, j'ai été étonnée qu'il n'y ait pas le générique euh, dès le début. Donc je me suis dit, ok, là, euh, il se passe un truc très important. Et au début, je me suis dit, mais euh, c'est qui, qui elle Est-ce que c'est quelqu'un que Ellie et Joël... Euh retrouver plus tard et tu comprends très rapidement que du coup bah c'est certainement Ellie euh, qui va qui va naître euh, j'ai trouvé cette scène vraiment très belle moi c'est le couteau qui m'a tout de suite euh, le qui m'a qui m'a qui a tout de suite attrapé mon, mon attention parce que je le relis à parce que je le relis à joël aussi parce que je le relis du coup à la, à la mère de enfin du coup à anna euh, j'ai reconnu marlène donc je il a plein de trucs qui ont commencé à se, à se connecter et j'étais trop contente de comprendre l'origine, parce que moi, j'aime bien comprendre l'origine de, de, de quelque chose dans une histoire, dans un film ou une série. Et là, c'était vraiment bien amené. Donc euh, trop bien. OK, on rappelle que Marlène est incarnée par Merle Dandridge, euh, qui incarne Marlène dans, les, Marlène dans les jeux aussi. Donc là, c'est vraiment un personnage euh, voilà, qui, qui, qui est incarné de bout en bout. Euh, on a donc là cette fois le générique et la scène d'introduction qui débute. Alors personnellement, j'ai pas trop compris pourquoi ils n'ont pas terminé l'introduction. Euh, avant de mettre le générique mais en tout cas on retrouve euh, effectivement il y a une scène qui m'a alors moi j'ai déjà vu trois fois la série euh, trois fois la série deux fois en VO une fois en VF et là donc du coup aujourd'hui je me suis fait euh, à moitié dans Coltar euh, la version VF et il y a une scène qui, qui m'a d'autant plus marqué c'est quand elle dit euh, quand Anna dit elle s'appelle Ellie et entendre cette scène de la voix d'Adeline euh, voilà, c'était quand même quelque chose d'assez euh, puissant. Les frissons ouais. Ah ouais, les, les frissons... Euh, euh, elle m'a fait beaucoup plus de frissons en VF qu'en VO. Parce que moi j'ai fait tous les jeux, en je crois que je les avais fait une fois en VO, mais 8-9 fois en VF. Donc voilà, la voix d'Adeline, je la connais très très très très bien. Euh, et donc là forcément, bah après le, la, la scène commence et on voit une... Une Ellie euh, très en retrait, un peu perdue dans ses pensées, un Joël qui lui est complètement métamorphosé. Hein. Là, c'est quelques semaines après euh, l'épisode de, de, de, du camp de vacances avec David. Donc là, un, euh, un Joël qui est complètement euh, métamorphosé, un peu papa poule en mode eh, « Et t'as vu, il y a ça, on va manger ça et on va jouer à ça, tu vas prendre me gagner". Et là, il y a une guitare et là, si et là, ça. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de, cette, de ce début de l'épisode, Linou euh, ça m'a perturbé à quel point les rôles étaient inversés. En fait euh, j'avais l'impression que c'était tu sais la scène où il partent en voiture pour la première fois et que c'est elle qui lui fait des blagues et lui il est complètement poker face bah là c'est vraiment un miroir et elle a l'air euh, j'étais très sceptique, je me demandais qu'est-ce qui était en train vraiment de se passer à quoi elle pensait Et j'ai beaucoup aimé ce retour de ce retournement de situation et, euh, et que euh, et que Joël soit tellement ouvert etc qui fera un énorme contraste avec la fin, donc c'était très très bien joué. Et, euh, et ouais voilà, une scène que j'ai beaucoup aimée. Ok, de ton côté euh, Emma, même ressenti Ouais. Puis euh, ça montre aussi le fait qu'Ellie a un petit peu peur de ce qui se passe derrière parce qu'elle s'attache aussi à Joël, malgré le fait qu'elle qu est du coup, c'est elle qui est un peu poker face, c'est vrai que le fait qu'elle reste en retrait, c'est qu'elle sait qu'elle approche elle aussi de la, de la fin, enfin du point B. Et euh, même elle, elle sait pas ce qui se passe, et puis euh, j'essaie aussi de me mettre un peu dans la, dans la place des néophytes qui, qui découvrent le jeu, et, euh, et comme tu dis, l'inversement des rôles, je trouve qu'il a vachement bien été maîtrisé. Ça, et puis que... évidemment, quand il parle de la guitare, voilà, on va perdu aussi. Donc euh, ça annonce plein de belles choses pour la suite, moi je pense. Il hein. y, a, y, a, y a un, très, très, un travail très, très bien réalisé, même d'acting, euh, où on voit, on voit vraiment le, le basculement de, de Bella Ramsey, où c'est complètement différent, euh, Axel, même ressenti Ouais, exactement pareil, euh, j'ai rien à rajouter là-dessus. <rire> ok, on enchaîne du coup, où là on arrive, donc là c'est un petit peu différent euh, du jeu, parce que si je dis pas dans le, de, de bêtises dans le jeu, on est dans une espèce d'ancienne gare, ou un truc comme ça, enfin, un bâtiment beaucoup plus ouvert, euh, mais la finalité est la même. Alors déjà, euh, pour remettre dans le contexte avec Linou, là toute cette partie-là du jeu était vraiment euh, pareil, Ellie assise sur son pick-up, qui euh, n'écoute pas vraiment. Joël qui, qui essaie d'attirer de, de, son attention. Euh, qui, la référence à la guitare, etc. Et donc là, par contre, on, on revient vraiment dans le, dans, dans le même schéma du jeu où Joël fait la courte échelle à Ellie. Ellie qui va pour lui envoyer l'échelle. Et là, on, elle tombe sur un truc, elle mmh. se met à courir. Nous, un peu en mode, qu'est-ce qui se passe Bon, on se dit, ça doit être quelque chose de cool, parce qu'elle n'a pas la inquiète Et là, on arrive et là, paf, paf La musique <rire> démarre et... Et une scène mais d'une beauté incroyable et dans le mmh. jeu, euh, comme on le dit depuis maintenant 8 débats, euh, le jeu est beaucoup plus violent, le jeu est beaucoup plus anxiogène et angoissant avec beaucoup plus d'infectés, et là une véritable bouffée d'oxygène avec ces girafes. Qu'est-ce que vous en pensez toi Linou Honneur à toi parce que je sais qu'en plus c'est une référence à ton chouchou, <rire> dis-nous tout. <rire> euh, je m'attendais pas du tout, mais pas du tout à ça en fait, je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose de dramatique. La façon dont c'était filmé, tu vois, tu as la caméra qui tourne, etc. Je me suis dit, waouh, ouais, de quel côté ça va passer Qu'est-ce qu qui va se passer Donc j'étais vraiment stressée. Et du coup, bah, l'étonnement, il... je suis arrivée sur cette scène et je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que c'est Et c'était tellement beau. Et évidemment, mais c'est la scène de Jurassic Park avec les brachiosaures C'est la même chose. <rire> du coup, euh, coup j'ai adoré. Euh... Mais euh, au-delà de ça, c'est tellement beau. Et en plus, on... c'est vrai que du coup, on voit... Bah, pas mal de, figu de figures de girafes tout au long du film. Et là, on comprend. Ok, d'accord, pourquoi Et euh, c'est magnifique et c'est un, un, un moment tellement perfi Et en fait, c'est ouf parce que là, euh, Joël, il a devant lui, il a des girafes littéralement à euh, ça de lui et il regarde juste Ellie. Il la regarde juste elle et il la regarde, mais avec tellement d'amour. Cette scène, elle est juste magnifique. Vraiment, avec la musique de Gustavo qui, qui nous rajoute encore plus quoi. Euh, Emma, vas-y, allez, je te laisse t'exprimer te sur cette scène. Qu'est-ce qui. Rien à redire. Enfin, <rire> C'est. C'est magnifique. Je me suis dit, si tu veux, tu sais, quand il y avait beaucoup d'images qui ont fuité un peu l'année dernière, je crois qu'il y avait pas mal de, de backstage de, de cette séquence-là où on les voyait euh, tous les deux, Pedro Pascal et, et Bella. Et je me suis dit, punaise, on va pas avoir les générales dans la série, même dans les trailers. Pourtant, eux qui misent beaucoup sur la com, qui montrent les événements les plus importants dans les, dans les... Dans les reviews et tout ça, je me suis dit oh, « on ne voit pas la girafe ». Bon. Enfin, une seconde de girafe dans les... dans les trailers, non, ok, je me suis dit « ils ne vont pas la mettre ». Et là, quand je vois euh, du coup euh, Ellie et Joël qui montent à l'échelle, on voit en fait euh, sur, les... sur les murs l'ombre, un ombre d'un long cou et là je me dis « Yes, yes, go. <rire> et, euh, et ouais non la scène est juste magnifique et euh, ouais je rejoins Linou, le visage de Pedro Pascal, mais le visage, il regarde même pas apparemment ce qui se passe devant lui, il chope à manger, enfin, ah, magnifique. <rire> magnifique, <rire> magnifique. même ressenti de ton côté Axel. Bah ouais bah de toute façon dès que j'ai vu la scène je me suis dit ah tiens ça va faire plaisir Linou ça cette référence. Ouais. c'est <rire> vrai qu'il y a, y a ouais, une ouais. belle scène une belle, belle, belle référence c'est le premier Jurassic Park quand... juste, après, ah ouais. euh, juste après le, le T-Rex où euh, Timmy euh, découvre, euh, découvre les Brachiosers avec Alan euh, du coup bah, on, on enchaîne et là justement la nouvelle belle scène puisque là on les voit de dos face au, au, au, à plusieurs girafes et après un, un dialogue poignant et, et important où, où tu te sens que, que Joël ni Joël ni Ellie savent ce qui va se passer, mais que tous les deux le redoutent un petit peu et que Joël a, a plutôt même envie de, de faire marche arrière en mode pour être sûr de ne pas perdre. Ellie. qu'est-ce que tu as pensé de cette de cette séquence de ce dialogue, dis-nous. Bah c'est là que j'ai commencé un peu à avoir peur, euh, mais je me suis dit ok euh, et là ils sont ensemble, ils vont pas ils vont ils vont rester ensemble, ils vont stick together. Et, et d'un côté je me suis dit ouais mais et c'est là que c'est très fin et très intelligent. Les showrunners, là, ils nous forcent à penser comme euh, Joël. Parce que là, il y a une personne sur Terre qui peut sauver l'humanité entière, mais toi, en tant que spectateur, et je ne sais pas vous, en tant que, que, que joueur, t'es égoïste, t'as envie qu'ils restent ensemble, en fait. Mais en même temps, il y a le choix de, « Ouais, mais là, tu peux sauver des millions et des millions de personnes. » Et du coup, euh, c'est très tangent, en fait. C'est très perturbant de réfléchir comme ça. Et la scène, elle est, elle est extrêmement puissante et tu sens que là, ils s'aiment vraiment très fort et qu'ils ne veulent pas être séparés. Et du coup, ouais, j'ai commencé un petit peu à stresser à ce moment-là, à avoir peur pour eux. Ok, avec le dialogue aussi, hein, où Ellie lui, lui fait comprendre. Hein. Euh, après, on ira où tu iras, dans une ferme avec des moutons mmh. sur la lune, Joël qui rigole. Euh, Axel, qu'est-ce que tu as pensé de cette séquence et de ce dialogue bien respecté par rapport au jeu Oh oui, très bien respecté. Euh, je viens de dire voilà, euh, je reviendrai juste sur le fait, le, le choix de, de, de Joël d'avancer de, ou pas euh, pour sauver des millions de gens. Parce que je trouve que dans le jeu, c'est un peu plus simple en fait le choix de Joël. Voilà. Mais je reviendrai tout à l'heure sur, euh, sur la secours Alors, pour jouer peut-être, pour le spectateur joueur, je pense que c'est encore plus dur dans le jeu. Je... Mais Alors... on, on en... Re on en rediscutera mmh. effectivement. Euh, toi, de ton côté Emma, avis sur cette scène-là, sur cette séquence On ah, est très fidèle, et puis ce que je note un petit peu fil les épisodes, c'est que toutes les scènes un peu de dialogue, et de, de mise en scène, elles sont en fait tournées en mode miroir par rapport au, au jeu. C'est juste des petits détails, mais au lieu d'avoir Ellie à gauche, on, voit, on la voit à droite, et c'est ça pour toutes les scènes. Mmh. Même au premier épisode, quand euh, Joelle et Sarah sont sur son canapé, C'est en fait, est, tout est pensé. Pour te montrer que c'est fidèle au jeu, mais qu'il y a quand même des choses qui, qui diffèrent. Et euh, notamment cette phrase, comme t'as dit Chris, où euh, Ouais, ouais j'irai, tu iras chez Tommy. Euh, » Voilà aussi, on m'a perdu, mais voilà, la ferme, <rire> la lune, enfin c'est... Je pense que ça, tu l'as pas dans les jeux et c'est des petites phrases qui, euh, qui changent vachement les dialogues dans la série. Je trouve même que c'est parfois plus beau, tu vois. Okay. Certains dialogues qui sont peut-être un peu plus obvious, en fait, je dirais. Bah... Parce que nous on connaît et en fait pour les spectateurs qui ne connaissent pas les jeux, c'est vrai qu'il faut des fois être un peu plus obvious. Et euh, voilà, nous on maîtriser, euh, maîtriser jusque là, on est sur un 10 sur 10. Ok, bah écoute, tu, tu me trouves toute ma transition, puisque justement on, on évolue après sur une nouvelle séquence très importante du jeu, l'ancien camp militaire où Joël explique bah, « c'est ici que j'étais que ». Et donc ça c'est pour expliquer à Linou, c'est une scène qui était dans le jeu, mais... Le dialogue va beaucoup plus loin et en fait moi je suis très partagé sur cette scène parce que gars, le dialogue pour moi est tellement mieux mais à la fois il manque une chose. Euh, donc déjà donc Joël explique à Ellie qu'il a tentaté, tenté de se suicider, chose qu'on ne sait absolument pas dans le jeu. Euh, oh. Il explique euh, un petit peu, il y a beaucoup de références à Sarah où Joël laisse Ellie le dire où lui en parle. Où il explique quand elle est morte, comment. Enfin, voilà, quand elle est morte. C'est là qu'il parle de sa tentative de suicide. Et ce que je regrette énormément, c'est que dans le jeu, en fait, au début, au tout tout tout début du jeu, je l'avais expliqué, on voit une photo de Joël et Sarah avec une coupe de football euh, que, que Sarah a gagnée. Donc, je regrettais déjà dans l'épisode 5 qu'il n'y ait pas cette référence. Dans l'épisode 6, quand euh, Joël et Ellie euh, arrivent chez, euh, chez Tommy, à la base, c'est dans le. C'est au, au, au fameux barrage. Tommy va donner la, la, la carte à Joël euh, et Joël la refuse. Finalement, c'est Maria, la femme de Tommy, qui la donne à Ellie dans son dos. Et c'est à ce moment-là que Ellie ressort la carte et la donne à Joël. Et là, Joël lui dit bah, « je crois qu'il faut simplement vivre avec son passé » et il accepte la carte. Et là, je regrette okay. terriblement que cette séquence ne soit pas là. Mais à côté de ça le dialogue est pour moi dix fois plus poignant, dix fois plus important où il lui dit hein, « euh, bah en fait maintenant euh, j'ai envie de vivre parce que j'ai trouvé une nouvelle raison ». Et en fait c'est tellement important sur ce qui va se passer, le dialogue final. Qu'est-ce que vous en avez pensé On va mmh. commencer à toi Linou du coup qui n'a pas de, de moyen de comparaison. Qu'est-ce que tu as pensé de cette séquence euh, J'en ai des frissons là, rien que rien d'y penser. Déjà oui, le, le fait qu'il qu parle de Sarah... Euh, et quand Ellie prononce Sarah, c'est tellement fluide, tellement normal. Et ça le refait penser à la scène où avant que dans la chambre, dans, euh, dans le village de Tommy. Jackson. Euh, comment dans le, village, dans le village de Jackson, dans la chambre. Oui, ouais, c'est ça exact. Quand elle dit euh, euh, Sarah et qu'il l'arrête tout de suite, là, c'est normal. Euh, donc voilà. Et puis c est, c est, c est, ce, ce dialogue, quand, il lui, quand elle lui dit... Euh, Ouais, j'imagine que le temps répare toutes les blessures et qu'il répond juste euh, c'est pas le temps qui m'a guéri enfin, en fait ce qui, moi ce qui m'a vraiment happé c'est de se dire que Ellie c'est la clé c'est le médicament de l'humanité mais ça a été le médicament aussi de Joël, elle l'a guéri elle l'a vraiment guéri et c'est tellement beau parce que, et ça ça prouve vraiment qu'ils ont très bien écrit son personnage en amont parce que on a, on a fait que le dire à travers tous les épisodes qu'il était, au, du, au, du moins au début, qu'il était hyper fermé, euh, euh, que c'était un peu. Euh, il était aigri et que c'était le, le, le, le papa ours, etc. Et au fur et à mesure, il, il, il s'ouvre et à la fin, ça y est, il est guéri. Et j'ai trouvé ça. Euh, bon, j'en ai pleuré, on hein, ne pas, pas le cacher. Donc, euh, ouais, magnifique cette scène. <rire> ok, très bien. De ton côté, Axel, ressenti sur cette séquence-là euh, J'ai beaucoup aimé euh, les, le, le fait que Diag va beaucoup plus loin, qu'il parle aussi, parce que c'est une question que je me posais comme dans le jeu et puis euh, au début de la série, il se dire mais comment il a pu survivre à la mort de sa fille, tu vois mmh. Et c'est vrai que le fait qu'il reviennent, revienne, c'était très bien, et puis euh, justement bah, la phrase de euh, c'est pas le temps de guérir, euh, elle marche extrêmement bien. Elle marche très bien, même si elle est beaucoup plus euh, explicite que dans le jeu ou est-ce que c'est toujours beaucoup plus euh, dans la subtilité tout ça. Mais euh, non, non, c'est une très très bonne scène. Ok, et de ton côté Emma euh, puis on l'a dit, euh, dans la série, Joël est beaucoup plus euh, humain et vulnérable. Et euh, là, c'est pas la première scène où euh, Pedro Pascal nous montre un petit peu ce visage-là de, de Joël. Et la scène, bien évidemment, elle est incroyablement bien réussie. Et le regard d'Elie aussi, qui finalement, euh, je sais pas, c'est l'innocence même. Et, et euh, je trouve ça, ça bien d'avoir intégré cette, euh, ce dialogue-là, parce que bien... Euh, Hein, comme Axel, hein, on... qui... dans, la... dans le jeu, je veux dire, dans l'histoire, comment il a pu survivre à ça, j'en juste... ai des frissons moi aussi, quoi. je ne peux pas aller plus loin. Non, le... Ce passage est super bien, puis le gros plan sur Pedro Pascal, euh... toute la mise en scène en fait, autour de cette séquence, super bien, même si comme toi Chris, je, je regrette la... La... le petit passage de la photo, parce que euh, moi dans les jeux, que, à force de le refaire, je me suis dit, ok, donc en fait, il refuse la photo. Si elle vient de son frère, et elle ac il accepte euh, d'une façon vachement naturelle dans... quand c'est Ellie qui lui donne, mmh. ça peut malgré tout tout dire, quoi, et ouais. euh, un peu déçu, mais tu vois en fait, ils ont toujours trouvé un, une petite balance. Ils enlèvent des trucs, mais ils t'en rajoutent quand même des choses qui sont quand même vachement... Exactement, c'est cool, c'est très très bien résumé de, de la part de vous trois. Et là on arrive donc à, pour moi, la grosse déception de l'épisode, euh, qui sera la seule déception, euh, dans le jeu on a une séquence assez fantastique où en fait, euh, Joël et Ellie sont bloqués et ils sont obligés de passer par des tunnels souterrains. Et là, mmh. euh, ça va être euh, trois colosses, euh, deux, une, deux, pas hordes, mais deux slaves de, des dénombre infectés, avec des séquences assez, euh, assez terrifiantes dans des tunnels euh, allumés uniquement à la lampe torche, etc. Euh, qui se conclut par en fait un tunnel euh, inondé Ellie qui ne sait pas nager, Joël qui va essayer de la faire passer euh, tant bien que mal. Et euh, il, on voit le bout du tunnel. Il reste un dernier bus à, qui, qui, qui est émergé à, à, à traverser. Et Joël va passer à travers le bus et il va commencer à être aspiré par des. par l'eau. Euh, Ellie qui va braver son danger, qui va sauter sur le bus, qui va essayer de le sauver de là. Et en fait, euh, l'eau qui commence à s'évacuer. Le bus, tous les deux sont pris. Ils vont tomber dans le bus, ils vont être sous l'eau, c'est hyper anxiogène parce que tu sens qu ils vont, qu'un des deux va se noyer, clairement. Et finalement, euh, ils perdent tous les deux connaissance et ils sont justement sauvés par les Lucioles. Non, non, non, ne perd pas connaissance, c'est Joël qui arrive à se sortir, c'est Ellie qui perd connaissance, Joël qui arrive à se sortir de là, à la sortir du tunnel. Et là, en fait, tout simplement, il y a trois Lucioles qui arrivent et Joël qui lui fait, euh, on est avec vous, on est avec vous, la Luciole va pas lui laisser le temps, il va l'assommer et puis voilà. Voilà un peu comment ça se, ça se déroule et Joël se réveille dans l'hôpital des Lucioles. Ici, encore une fois, pas d'infectés, pas de colosse, on se retrouve uniquement avec euh, deux. Même pas une seule Luciole, une Luciole qui va euh, leur envoyer une bombe lacrymogène. Et euh, Paf, on se retrouve dans l'épisode dans l'hôpital des Lucioles. Un petit peu déçu, sachant que l'épisode fait 38 minutes. Juste une séquence de 10 minutes, je sais pas, ça aurait pu. Ça aurait pu, mais malheureusement non. Et donc là, on se retrouve avec Joël qui, qui voit Marlène. Marlène qui le félicite en mode, bah moi, euh, j'ai failli mourir je sais pas combien de fois, j'ai perdu, je sais pas combien d'hommes, vous vous êtes arrivé. Euh, Pedro, enfin, Joël, inquiet, comment va Ellie Elle va très bien, elle n'a pas eu une seule gratinure, c'est elle qui est inquiète pour toi, est-ce que je peux l'avoir Non, ah, pourquoi, qu'est-ce qui se passe Elle va se faire opérer, pourquoi elle va se faire opérer Parce que, et là, j'ai beaucoup aimé la séquence où on nous explique vraiment comment elle est immunisée. En fait, que voilà, son... Son cordyceps euh, a commencé à se développer, mais pas entièrement, puisque là, le cordon a été coupé, etc. Et qu'en fait, eh ben, ça a développé une, une, une, une, une protection qui fait croire au cordyceps qu'elle est infectée, mais en fait, pas du tout. Et c'est en fait ça qu'ils vont essayer d'extraire de son cerveau. Mais, et voilà, si elle se fait opérer, elle ne va pas survivre. Euh, et on n'a on, on a au plus même, peu, même pas aucune certitude qu'après, les tests euh, réussissent par la suite. Et donc là, mmh. Marlène, qui ne va pas laisser le choix à Joël, c'est en mode, écoute, euh, t'as fait ton job, c'est ce que tu voulais, tu rentres où tu veux, nos Chopin se séparent. Et donc voilà, qu'est-ce que t'as pensé de cette séquence Linou nous euh, Complètement inattendu. Mais c'est pr... là, là qu'on m'a perdu. Parce qu'en fait, je me suis dit, quand il se réveille, et qu'on comprend qu'il est chez les Lucioles, parce que t'as le, le, le, le, le logo, dessin, je me suis dit, oh yes, c'est bon, on peut respirer. <rire> mmh, mmh. Et l'état euh, euh, du lanao, j'étais là. Bon, bah, très bien non. Enfin, ce moment où elle, euh, où tu comprends que c'est dans son cerveau, je me suis dit bon, bah, ils vont peut-être, je sais pas moi, aller fouiller sans que, voilà. J'essayais hein, vraiment de rester positive. Et en fait, euh, bah là. Euh, je, sais, je savais juste plus quoi penser, En fait, j'étais complètement, complètement sonnée. Et, euh, et voilà, l'espoir qui de nouveau euh, s'effondre. Mais c'était comme David le disait, « Everything happens for a reason » et on, on en arrive au point de convergence d'absolument toute la série. Et voilà, gros choc. Ok, de ton côté, Emma bah, Pas grand chose à redire, euh, à part le fait que j'ai beaucoup aimé cet approfondissement euh, qu'il n'y avait pas forcément dans le jeu, donc euh, comme un peu, comment le cordyceps se développait euh, chez Ellie. Donc voilà, ça rejoint aussi mes attentes sur euh, savoir euh, comment et pourquoi elle est immunisée, donc je pense que c'est une belle boucle. Ils ont bien su euh, gérer ça, même dans un court épisode, euh, de donner la réponse qui, euh, que de nombreux fans attendaient depuis des années, donc, euh, donc très bien construite aussi. Ok, même ressenti de ton côté Axel bon oh ouais, rien à rajouter. Ok, Linou, est-ce que au moment où du coup il commence à escorter Joël, est-ce que tu t'es dit putain, ça va se finir comme ça et ils vont se séparer Bah non, impossible. Franchement, euh, j'attendais, je, je me disais euh, bon, que, fais quelque chose quand est-ce que. Mais je me suis dit, il va y avoir, je sais pas, une ordre une d'infecté ordre ou. Je, je savais pas ce qui allait se passer, mais je, je, pour moi, c'était improbable qu'ils partent comme ça. Et voilà. Ok. Et, euh, et, et du coup, bon ben voilà ce qui se passe, hein, c'est que les, les Lucioles euh, escortent Joël, euh, alors pareil, petite déception puisque en fait mmh. dans le jeu, au moment où ils sortent de la chambre, Joël tombe directement sur les affaires de, de Ellie. donc il y a mmh. vraiment les affaires d'Ellie où il se dit voilà, et en fait plusieurs fois, plusieurs fois il dit où est-ce que vous m'emmenez, où est-ce que vous m'emmenez, etc, et là il se retourne, et là, une séquence mais qui moi, je pense c'est l'une peut-être de mes préférées, déjà, on arrive avec une musique de The Last of Us un petit peu remixée qui va tout doucement tendre et fondre vers All Gone, No Escape qui est la musique euh, quand Sarah est morte. Euh, donc voilà, déjà ça te, ça te, ça te plombe. Et là, voilà, c'est pour moi l'une des meilleures où tu retrouves Joël. Je trouve que c'est extrêmement bien dosé. Ce n'est ni trop... Euh, genre Il va tuer pas, pas mal de personnes, mais ce n'est pas non plus 300 personnes. Comme dans le jeu, ça va être une, une quinzaine, une vingtaine. Euh, des plans qui sont magnifiques quand on voit les, les gros, le, de, de, un gros zoom sur ses pieds avec les balles qui tombent euh, le, quand, quand il tombe chose qu'on n'a pas dans le jeu forcément et là on va voir qu'il n'a plus de balles et qu'il va se servir du couteau d'Eli pour tuer alors là voilà une séquence complètement folle qu'est ce que t'en as pensé Linou Incroyable mais vraiment mais là il a transformation euh, Il se... Waouh, juste... Moi j'étais choqué vraiment de à quel point il devient animal euh, et, et là ça renvoie encore une fois à un dialogue qu'il y a eu avec euh, David où tu sais David comparait l'être humain au cordyceps il disait bah, de toute façon euh, on veut juste c'est comme le cordyceps on veut, on veut protéger notre espèce etc on veut protéger nos bébés et là c'est pareil en fait il veut protéger son bébé est-ce qu'il veut vraiment protéger son bébé ou il veut pas être seul je pense qu'il y a un peu des deux euh, et du coup, euh, juste le montage est incroyable, la musique, les petits ralentis, etc. Et en fait, euh, il est effrayant dans cette séquence, la Pedro Pascal, il est vraiment effrayant, sanguinaire. Et ce qui m'a un peu choqué aussi, c'est à quel point il n'hésite pas à tuer, mais tout le monde, euh, il se pose même pas la question. Enfin, ça se peut, c'est des personnes très bien, etc. Et là, pour sauver Ellie, il n'hésite pas à, à fracasser tout le monde et j'ai trouvé ça assez violent pour le coup. Même ceux qui se rendent, hein, on voit également qu'il y, y en a un, un gros plan où il pose son arme en mode c'est bon je le laisse et bah non non c'est tant pire. Euh, T'en as pensé quoi de cette séquence Axel Ah j'ai beaucoup aimé, même si j'étais déçu de ne pas euh, revoir la même manière dont on, où il s'échappe euh, du garde du ciel dans le jeu. Parce qu'il le chope, il est contre un mur et il le torture en manière accélérée. Mmh. <rire> et euh, par contre, c'est vrai que j'ai trouvé bizarre du coup qu'il garde quand même la, la ligne euh, de Dylan quand il dit euh, j'ai pas le temps pour connerie". J'ai trouvé ça bizarre de la garder. Alors que là, c'est juste qu'il euh, intervient, qu'il refuse de répondre, il tire dessus. Enfin, voilà quoi. Mais la séquence est très bien foutue. Euh, là, on trouve un Joel. Euh, on comprend pourquoi Joel était causé comme dangereux au début de la série. Pourquoi on dit qu'il était très dangereux et ce qu'il était capable de faire. Euh, non, et puis le, le montage est très bien foutu. Je m'attendais à... En fait, j'ai un peu peur qu'à ce moment-là, ça tombe vraiment dans l'action pure, sans, un cas, euh, sans aucune mise en scène. Mm -hmm. Ou est-ce qu'on fasse juste caméra embarquée, ou est-ce que Joël va juste avancer dans les couloirs tout le monde. Euh, là, je trouve que le montage alterné, tout ça, est très très bien foutu avec la musique, qui est très bonne aussi, euh, dans, dans la reprise et euh, dans la manière dont ça dont évolue. Donc euh, ouais, j'ai pas vraiment grand-chose à dire dessus. Euh... De ton côté, Emma, pareil D'un point de vue cinématographique, c'est juste incroyable. et. Euh... Mais justement, le fait qu'ils aient, qu aient joué en fait plus sur, la, un petit peu sur la, la beauté du cinéma, je trouve que ça a bien été, euh, ça a bien été judicieux pour résumer des, des séquences assez longues quand même de gameplay. Euh, et puis je pense que c'est le juste milieu. C'est ce qu'il fallait pour euh, convaincre certains fans qui trouvaient qu'il n'y avait pas assez de violence. Je trouve que là, au moins, ça, ça met tout le monde, je pense, tout le monde d'accord. Euh, des dialogues respectés. Euh, et puis... Euh, et puis Joël qui, qui change complètement le visage, il n'y a plus de sentiments, il tue tout le monde sur son passage. Euh... Non, je retiens juste le fait qu'ils ont vraiment adapté cette scène vraiment comme, euh, comme au cinéma quoi. Et, euh, et je trouve ça vraiment pas mal parce que ça en dit long aussi sur peut-être ce qui va arriver pour la suite, sur des séquences assez lourdes au niveau gameplay. Je pense que ouais, c'est du lourd. Ça prépare bien, du... ça prépare bien. Et on arrive à, donc euh, au sommet. Au dernier étage euh, quand justement on arrive dans le centre pédiatrique où euh, Ellie est, et, euh, et, euh, est en train de se faire opérer. Alors un petit peu déçu parce que cette partie de là l'hôpital n'a pas été exactement reproduite et j'aurais bien aimé. Euh, dans le jeu en fait on a vraiment un très très très long couloir où il y a pratiquement plus personne, c'est rien. T'as 2-3 salles sur le côté droit mais sinon tu as un très gros couloir avec au loin une grosse peinture des Lucioles et la salle d'opération. Et en fait donc euh, avec Joël on le traverse et en fait dans le jeu il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien, tout est calme, tout est calme et j'aurais bien voulu retrouver ça. Joël qui arrive et dans cette salle trois infirmières avec un docteur qui leur demande, le docteur qui euh, voilà euh, tant bien que mal essaye de prendre un scapel pour bon, euh, bah dans la tête on cherche pas à comprendre. Et euh, Joël qui va, euh, qui va récupérer Ellie et là dans le jeu ça va plus loin puisque après bah, tu as toujours les Lucioles qui arrivent. Et donc Joël après, pendant, on a une petite séquence où Joël court avec Ellie et les Lucioles qui sont derrière qui essaient de lui tirer dessus, etc. Qui rentre dans cet ascenseur et qui arrive au sous-sol euh, et confrontation avec Marlène. Marlène qui, euh, qui, qui est terrible parce qu'elle lui dit, c'est ce que Ellie aurait voulu et tu le sais, et tu le sais, mmh. donc c'est terrible. Et là, euh, bah du coup, ça fait complètement réfléchir Joël et là, paf, séquence dans la voiture. Qu'est-ce que tu en mmh. as pensé, Marlène, de cette séquence Donc, Premièrement, quand Joël récupère Ellie. Deuxièmement, le dialogue avec <rire> Marlène. C'est qui, Marlène <rire> Ouais, à qui tu parles, là De quoi J'ai dit quoi Elle dit Qu'est-ce que tu en as pensé, Marlène <rire> Ah, euh, dis-nous, désolé. Euh, quand elle récupère, quand, elle, quand, quand, elle récupère, quand Joël récupère Ellie, quand, quand après, il y a le dialogue avec Marlène, et euh, surtout après, quand t'as le plan dans la voiture. Euh, qu'est-ce ouais. que tu as pensé de tout ça Pouh, euh, je vais essayer de faire vite. Déjà, je tiens à dire qu'il y a de nouveau une girafe sur le mur avant qu'il arrive dans la salle d'opération. Ouais. Et, euh, et on la voit pas très bien, mais on la voit. Euh, bref, et <coughs> je, je, ça m'a vraiment choquée qu'il qu tire sur le docteur, en fait, parce que encore une fois, là, c'est pas quelqu'un de menaçant. Enfin, le mec, il a un tout petit scalpel, qu'est-ce qu'il va faire Il aurait très bien pu prendre Ellie et se barrer. Enfin, bon, voilà. Bref, on arrive à un point de non-retour. Euh, ensuite, euh, le, le, le, la discussion avec Marlène, euh, pour le coup, c'est tellement psychologiquement, c'est de la torture pour nous. Parce que on veut qu'ils restent ensemble, mais d'un côté, on sait qu'il faut que bah, Ellie euh, se sacrifie, entre guillemets, et que c'est exactement ce qu'elle aurait fait, elle. Mais t'as pas envie qu'elle se sépare de, de Joël, plutôt que Joël euh, l'abandonne. Donc, euh, donc, tu sais pas, c'est chiant, c'est choisi, c'est pour moi, allez, je, moi ça me va. Et par contre, je ne m'attendais pas du tout à la suite, encore une fois, c'est que des surprises dans la voiture, le fait qu'il lui mente. Je, je déjà, me suis dit, attends, mais qu'est-ce qui, qu qui est en train déjà, de se passer là Quand, quand tu as la séquence où tu vois la voiture et Joël, est-ce que tu t'es dit, putain, il est parti sans elle Non. Non Non, non. Non. Ok. Non. okay. Très bien. Non, non. <rire> euh. Toi Emma, qu'est-ce que tu as pensé de ces trois, trois points qui s'enchaînent très vite mais qui sont importants La scène de la voiture, je pense que j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Ne mmh. serait-ce qu'elle serait très fidèle au, au jeu ouais. et j'ai beaucoup aimé. Euh, par contre, je vais revenir sur la scène, sur la table d'opération. Est-ce que vous avez trouvé le caméo Ouais. Ah, Chris. Ah, j'ai pas fait gaffe. Eh bien, dis-toi que je l'ai vu du premier coup. Et là, j'ai explosé, je me suis dit, mais yes, c'est incroyable. <rire> Est-ce que je révèle Parce que sachant que ça a été euh, diffusé déjà. Ouais, vas-y. Eh bien, l'une des infirmières, c'est Laura Bailey, l'interprète la, originale d'Ali dans The Last of Us 2. Ah, oh, ok, d'accord. Euh, donc, ok, il y a un personnage de The Last of Us partie 2, un peu comme Ashley Johnson au début. Ok, j j non, ah. j'avoue. J'avoue cool. qu'à chaque fois, j'étais pas focus sur les, sur les infirmières qui. Euh... qui... Ok, d'accord, très bien, bien joué. Du coup voilà, et il euh, y avait juste aussi un truc qui m'a un peu pas irrité, mais dans le jeu euh, quand Joel prend Ellie du, du lit du coup, il lui parle, il lui dit euh, ben, du coup nous, euh, il y a encore un fameux baby girl qui lui dit là. Il lui dit, ah oui, ok et, Du coup euh, dans le jeu c'est vraiment cool, et là en fait il, il, a, il, a, il a pas parlé. Ouais c'est un peu vite expédié. Ça aurait été bien. Voilà, c'est hop on y va et puis euh... voilà. Sinon, enfin, Il la tient comme Sarah quand même, c'est bizarre un peu. Mmh. C'est des belles références hein, c'est des belles références. Et toi Axel t'en as pensé quoi de, de ces trois séquences ah, j'ai bien aimé surtout la, la reprise de la scène avec euh, Marlène. Mmh. Euh, là, si j'ai pas te me dire, putain c'est marrant quand même de mourir deux fois, enfin as quand même le personnage, de mourir deux fois de la même manière. J'avoue. Ça ça fait mourir pour, euh, pour Marlène. Euh, ah mais ben, j'ai skippé une séquence. <rire> euh, non et puis euh, ouais le camo était sympa, surtout euh, pour le personnage qu'elle qu incarne dans le 2 parce que j'ai ai beaucoup aimé euh, la retrouver ici, euh, même si tu m'attendais pas du tout. Euh, et puis la scène de la voiture, bah, c'est strictement la même dans le jeu, euh, sauf euh, au niveau de l'histoire qu'il raconte, qui est euh, très différente. Qui est encore plus poussé euh... en fait. Ouais c'est ça, c'est mmh. que le mensonge, il va encore plus loin dans le mensonge, parce que dans le jeu en fait c'est juste euh, bah, euh, il y a plusieurs enfants, on est parti, quoi. Alors que là il essaie de vraiment de couvrir ses arrières euh, en disant, euh, oui il y a eu euh, une attaque de bandits, euh, on s'en a à peine tiré. Euh, voilà, il couvre vraiment ses arrières alors que dans le jeu c'est un monstre simple en disant bah voilà on est parti, ils ont fait le test, euh, ils sont partis, Donc, on est reparti quoi. C'est vrai que, vrai que dans, dans le jeu, en fait c'est bizarre, c certains, certains endroits ils prennent beaucoup plus leur temps, par exemple mm. euh, pour expliquer l'origine de la magie d'Elie, pour expliquer comment le, le, le remède va être fait, pour expliquer effectivement quand, quand Joel euh, c'est dans le jeu, là cette séquence là, à partir du moment où euh, Joël est à l'hôpital des lucioles jusqu'à la fin, c'est calqué sur le jeu. C'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus, okay. pas moins, etc. Donc, on retrouve effectivement, comme on a dit, euh, le moment de l'hôpital, le moment où il arrive dans la salle d'opération, la confrontation avec Marlène. Effectivement, comme Axel disait, les deux façons de mourir, bah, dans le jeu, dans la série, elle meurt exactement pareil, donc l'actrice fait exactement deux fois la même chose. Euh, donc, donc voilà, et on a le, la voiture où Joël, effectivement, ment à Ellie. Ellie se réveille et lui dit, ben bah, voilà, on a trouvé les lucioles. Euh, effectivement euh, ils font des tests mais tu n'es pas seul il y a une dizaine de personnes comme toi les tests n'ont rien donné on rentre à la maison et Ellie ne pose pas la question sur Marlène euh, elle ne pose pas quoi que ce soit donc c'est vrai que là Joël c'est encore plus détaillé euh, effectivement il coule ses arrières c'est pas mal etc puis euh, bah, on arrive à la dernière séquence euh, de la série et du jeu on arrive ils sont en train de bah, ils tombe en panne de toute façon euh, pour arriver il faut qu'il marche il marche en balade, Joël qui fait énormément de références à Sarah, qui explique qu'elle euh, se serait bien entendue, euh, qui parle... Alors dans le jeu, il reparle de la guitare, là il n'en reparle pas, mais il dit, voilà, vous... elle, elle aime les personnes rigolotes, etc. Et on arrive sur cette colline. Alors déjà, avant, avant, avant, je vais faire une dernière, dernière question. Euh, Linou, t'es à la place de Joël. Tu laisses Ellie, tu sauves l'humanité Ou, ou tu, tu, tu te barres avec Ellie <rire> Mais c'est pour ça que cet épisode, il a été tellement violent, parce que j'ai pas arrêté de me poser la question. Déjà que j'étais en empathie pour, avec lui, et en plus, je me suis posé la question. Pff, je sais pas. J'ai envie de dire... Euh, j'ai envie de dire, ouais, je sauve l'humanité, ouais. <rire> je ne sais pas comment... En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas, en tant qu'humain, avec nos émotions, nos ressentis, et l'amour, et la peur, ce qu'on ferait. Donc, je, je sais pas. Ok. Après, je trouve que, euh, en tant que jeu, dans le jeu, euh, je trouve le choix, le choix euh, assez pertinent, même si dans la série, il n'y a pas eu cette phase-là. C'est que pour moi, dans le jeu, euh, on peut considérer que l'humanité n'a pas à être sauvée. Euh, parce que euh, dans la série, on a eu quelques euh, survivants qui ont été violents et tout ça, mais justifiés. Euh, dans, dans la série, on nous montre le reste de l'humanité, à part euh, le code Tommy, comme étant quelque chose de mauvais. Qu'ils n'ont pas à être sauvés, que de toute façon, ils sont sauvés. Il n'y a plus d'infectés. Et alors, comment tu vas construire avec des gens comme ça tu vois mm. Et euh, pour moi, c'est aussi ça aussi. Et, euh, je pense que dans la série, et dans la série, dans une moindre mesure, où est-ce que tu regardes euh, les camps de la fédération qui ont été libérés, notamment à Texas City, à Kansas City Mais qu'est-ce qu'ils ont à être sauvés, eux mm. C'est les mecs mm. qui se libèrent pour se venger mm. euh, Est-ce qu'ils très vraiment d'être sauvés euh, de, de l'infection et, et, et la Donc, secte euh, ouais. de David Ouais, ou même David, euh, voilà, c'est... Euh... Donc clair. pour moi, le choix de Joël est assez logique. Et euh, moi, personnellement, euh, en soi, mon optimisme me dirait que euh, faut sauver l'humanité, et que l'humanité m'a bien de... qu'elle pourrait se construire avec ça. Mais je sais très bien qu'en tant qu'humain, si j'avais le choix, j'aurais le choix de Joël, mmh. étant extrêmement égoïste. Ok, et de ton <rire> côté... Non, non, mais c'est normal. De ton côté, Emma, tu choisis quoi qu vous pose même la question... Je sais pas si j'ai l'expérience pour parler de ça, mais... Euh... Je sais quand même, de me mettre à sa place. Et euh, ouais non, je, je sauve Ellie, en tous les cas, euh, Joël, à ce stade-là du jeu, euh, il n'a plus rien à perdre. Mmh. Il a tout perdu déjà. Il a même voulu en finir, on apprend dans la série. Donc je pense que c'est par contre un choix assez égoïste. Euh, et dans la série, je trouve que notamment quand il parle dans la, dans la forêt, j'ai vachement plus euh, compris l'égoïsme de Joël. Mmh. Quand il parle, oh tu sais, bon je ne dis pas que tu lui ressembles, hein, mais euh, surtout en VR ça fait un peu, bon en fait, je je te remplace par... enfin, Tu es devenue ma fille quoi, je te remplace, je l'ai remplacé, mais euh, sinon non je, je me mets à la place de Joël et ouais non je servais même moi, même moi si je devais choisir je servais quand même. Euh, mmh. bon. <rire> c'est vrai, hein. en plus le, le choix est compliqué forcément dans la série, mais la série ça fait au bout de 9h, ça fait une heure qu'on les fréquente, dans le jeu c'est 16, 17, 18h donc on a pas mal d'heures de supplémentaires avec eux, donc le choix est d'autant plus difficile, mais en tout cas on arrive, euh, dans la forêt et donc cette ultime euh, confrontation où Ellie demande à, à Joël de tout simplement jure-le-moi, jure-moi que tout ce que tu m'as dit à propos d'Eliciol est vrai et Joël qui lui dit droit dans les yeux, je te le jure un grand temps mort avant le ok et paf, générique de fin lis-nous, dis-nous tout ouais, euh... Attends par où commencer le... quand... T's quand elle quand ils arrivent euh, au dessus de euh, Jackson, Jackson. ça et, et lui dit euh, donc elle euh, ouais j'ai une question je sais plus ce qu'elle lui dit et en fait euh, je sais pas si si j'étais la seule à avoir ce ressenti mais euh, joël il a peur quand elle quand sais, il ya y l'espèce de rapport de force qui s'est inversé et as l'impression qu'il a peur je sais pas qu'elle bah, qu'elle lui dise en fait euh, non je vais m'arrêter là moi je pensais d'ailleurs qu'elle allait dire euh, ça, en fait, je vais partir de mon côté. Donc, il a ce, moment, ce mouvement de peur. Et ensuite, euh, mais qui lui monte frontal comme ça. Mais euh, j'ai très, très, très, très peur pour la saison 2. Parce que son OK. Alors là, bon, j'y ai pas cru une seule seconde. J'ai dit, bon, euh, je me suis dit, OK, elle a, elle a compris. Qu'est-ce qui va se passer J'ai des théories là dans la tête. Si j'ai très peur d'avoir raison. Euh, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Ça va être atroce, les gars. Je, je sais pas comment je vais faire. Dis-toi que toi. <rire> Là, tu as, euh, allez, soit tu as zéro semaine à attendre, tu peux enchaîner sur des let's play de The Last of Us Partie 2 et te découvrir, mmh. soit au pire du pire, allez, d'ici deux ans, tu mmh. la réponse. Nous, on a attendu sept ans, sept oh. années de, de, de, de, bah, de se dire qu'est-ce qui, qu qui va se passer. Axel, t'en as pensé quoi de cette fin ah, J'ai beaucoup aimé, euh, sur le fait que c'est exactement la même chose, euh, l'ambiguïté du hockey qui est gardé. Euh, parce que dans le jeu, je, je vous rappelle que sur les forums, euh, ça avait beaucoup, de théorie, beaucoup, hein. beaucoup euh, interprété, tout le monde a interprété, euh, non mais euh, elle le croit, oui mais non mais elle le croit pas, mais elle dit ok, parce que voilà, elle n'a pas de, de, de, de preuves en fait, elle a pas de moyens de, de, de, voilà. Ah, c'est ça, et puis euh, bah, il me semble que la musique générique c'est exactement la musique dans le jeu, ouais. même si pour le coup j'aurais bien aimé une version de euh, Future Gun, euh, non, euh, la musique. Future Days, chanté par Pedro Pascal pour générique de fin, pour préparation 2. Mais bon, ça aurait fait rire. Moi je voulais Upf New Beginning, surtout avec la petite c'est pas de la, c'est de la guitare, petite guitare en amont à tout, avant vraiment, que je voulais vraiment que tout soit comme dans le jeu, donc sur ce coup là j'ai pas été déçu. Toi et moi pareil, ressenti sur cette fin. Non, moi je trouve que c'est important qu'ils aient gardé la fin du jeu, mm. parce que euh, elle est... ça a tellement un grand impact dans le jeu. Que, euh, il fallait que les néophytes aient ce même impact, je pense. Si on aurait poursuivi avec euh, la scène mais rentre, je sais pas moi, dans Jackson, ou Marge dans la forêt, ou pas entre eux, ça aurait, été... ça aurait été coupé à quelque chose. Et euh, comme tu disais, Linou, le temps mort avant qu'elle réponde, euh, l'acting est juste euh, incroyable comme d'habitude. Donc... Euh... Quand je, pense que, quand je pense que moi je peux vous demander là, je, je pourrais dire euh, il se passe quoi après mais je vais pas le faire, mais c'est très tentant, hein. c'est atroce. Après, hein. le, le, la partie 2 euh, est sortie donc 7 ans plus tard, donc graphiquement et, tout, et la mise en scène c'est encore mieux, donc tu peux découvrir. Avec le jeu, tu seras pas déçu. Mais on va pas te le raconter parce qu'il par contre, il faut que tu découvres. Euh, voilà. non, mais évidemment. Très content. Oui, il plusieurs y... heures pour raconter surtout. Et voilà, plusieurs heures pour raconter surtout. Mais du coup, dis-nous intéressant. Dis-nous un peu les théories que tu peux avoir du coup. Comme ça, nous, on, on va pouvoir euh, déjà voir. Ça mmh, se dit trop non. sur mon visage, par contre, donc je me cache. Oui. <rire> <Pardon>. <rire> euh, je pense, je pense que du coup, ils vont, elle va rester avec lui euh, encore un tout petit peu. Et qu'en fait, elle va découvrir, découvrir, je ne sais pas comment, le, le pote, le pote rose. Et qu'elle va péter un énorme câble et qu'elle va partir, je pense. Et que lui va essayer de la retenir, etc. J'ai même peur, oh putain, je vais le dire. <rire> J'ai même peur qu'il bah, qu meure, en fait. Enfin, que du coup, je ne sais pas. On est... Je me dis, elle se barre, il l'a poursuit etc. Et il se fait tuer d'une façon ou d'une autre. Et du coup, horrible parce qu'elle se dit que si elle était restée avec lui, il ne serait pas mort. Et du coup, ça va être... elle va se dire, c'est ma faute, s'il est mort, etc pas de quoi tu parles. Moi ce que non, je te je... conseille Linou, euh, <rire> c'est déjà de euh, enchaîner sur le Let's Play de The Last of Us Partie 1 pour okay. déjà prolonger ton plaisir et redécouvrir l'histoire de Joël et Ellie. Et après, bah de euh, pourquoi pas euh, enchaîner sur The Last of Us Part 2. Mmh. Parce que, euh, on en reparlera un petit peu la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, du coup, on va faire, on, on se donnera rendez-vous mardi prochain, les amis. Ou peut-être même lundi prochain. Là, du coup, il n'y a pas de à voir. Pour un débat spécial sur notre ressenti global de la saison 1. Où là, on fera un peu le top, etc. On en discutera. Et voilà. Et on verra avec toi, Linou. Mais euh, en tout cas une théorie. Ce truc qu'on peut te dire, c'est que t'es pas prête, euh, parce oh, que même nous, on avait des théories. Forcément, il y a des théories qui semblent, euh, on va dire, tu te dis, bah, c'est logique, c'est bah, bien sûr que c'est ça qui va se passer. Puis, il se passe d'autres choses. Donc voilà, on ne dit pas plus, mais en tout cas, on se donne rendez-vous la semaine dernière pour cette fois l'ultime débat. Euh, merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle critique, enfin ce nouveau débat, les amis. On dit, bah, le petit like, le partage, le commentaire, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, eh ben, on se dit à très vite eh ben, du coup, pour le dernier débat et pour plein d'autres choses qui arrivent sur notre DogMag Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Salut. Au revoir. Salut.